Bonsoir, nous revoilà donc jeudi soir pour nos émissions Radar hebdomadaires régulières. Donc émission Radar numéro 36 du jeudi 25 janvier 2018, que j'ai intitulé de manière humoristique « Circuler, il n'y a rien à dire ». Donc ce soir, je tiens à remercier, on va avoir avec nous le militant syndicaliste CGT Georges Louis, qui va nous donner euh, nous dire exactement ce qu'il veut dire par rapport à, à, à ce qui lui est arrivé il y a maintenant huit jours. Donc, on va euh, lui permettre de s'exprimer. Voilà, donc, et librement et sans coupure vu que c'est du direct. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 17 Donc la veille du. Le, le jour du Conseil des ministres qui a décidé qu'on allait sursoir au nuisible projet de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, à, vers 4 heures du matin. Euh, et puis voilà, je vais m'arrêter là vers 4h du matin, le 17 janvier 2018, et je passe la parole à mon ami Georges-Louis. Euh, ouais, salut à tous. Euh, donc, euh, bon, c'était un peu plus tard, on va dire 5h. <rire> C'est un peu mieux. Euh, en fait, il euh, y a une escouade de, de, de, de keufs qui ont débarqué à, à, chez nous. Ils étaient, on les a comptés, ils étaient presque 14 dont, euh, dont la moitié était avec euh, des fusils d'assaut ils nous ont visé euh, d'entrer puisqu'ils sont rentrés dans le noir parce que bon apparemment euh, ils ne pouvaient pas l'allumer à la lumière parce qu'on ne sait jamais si on réagit donc ils sont rentrés avec leurs lunettes, euh, euh, euh, des petites lumières pour nous identifier ils nous ont braqué euh, à ma compagne et moi avec euh, des fusils d'assaut ils étaient casqués masqués Enfin bon voilà, c'est les... plus sympa que le réveil hein. exactement ouais. Donc, on a, ils avaient peut-être peur qu'on soit en retard au boulot, mais bon, c'est... Et donc, en fait, quand ils sont débarqués euh, ils... ils ont apporté les croissants. Voilà. Alors, ils ont fouillé l'appart parce qu'en fait, ils voulaient sécuriser l'appartement s'il y avait eu des trucs un peu bizarres. Bon. Euh, voilà. alors, après, ils ont sécurisé l'appartement. Ils ont dit au... Euh, alors, euh, le, le commandant de, de, de, de, la, de la Sûreté euh, territoriale du 93 que l'objectif avait été euh, pris, peu capturé, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, et donc ils ont pu rentrer euh, avec le, le même nombre, ils étaient quoi, 6, 7, euh, en l'expliquant qu'ils me mettaient en garde à vue pour des faits euh, qui se sont déroulés le 8 décembre 2015, donc durant la COP21, euh, comme quoi j'aurais posé des éléments euh, participant à une, euh, un engin explosif à la gare aérienne du Bourget. Voilà, donc euh, apparemment ils recherchaient des éléments explosifs dans l'appartement. Euh, donc euh, bon, ils n'ont pas trouvé grand-chose, même quasiment rien, simplement des bouteilles euh, avec des chiffons à l'intérieur, qu'ils ont interprétés euh, comme des engins incendiaires, hein, ils les ont confisqués, ils ont retrouvé des, des scotch gris qu'ils ont pris. Et puis, puis c'est tout, surtout ils ont, bon, après ils ont pris tous les matériels informatiques, téléphoniques, carte SD, etc ils ont fait des copies de, de, de tous ces documents ils les ont emmenés ou ils ont fait, ils ont fait des copies euh, ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre euh, ils voulaient avoir le code PIN d'un de, des téléphones portables et ma compagne a, a refusé de, de, de céder et donc ils se sont acharnés sur des livres en les euh, jetant par terre alors il y avait un amoncellement de, de livres en disant que euh, voilà, ils ne voulait pas donné le code PIN. Donc elle a répondu, écoutez, vous pouvez même mettre le feu à ces livres. Moi j'ai connu ça au temps de, de Pinochet, Et les nazis le faisaient également. Donc là, ils se sont arrêtés un peu, un peu gênés. Parce qu'en soi-disant, ils recherchaient une facture téléphonique. C'est sûr que c'est connu que ce soit une facture téléphonique, on met un code PIN. Elle a répondu, bah, c'est sûr qu'au milieu de la poésie de Pablo Neruda, vous allez, vous allez trouver une facture téléphonique. Euh, autre, autre anecdote, euh, ils ont trouvé. Alors, il y avait, on a beaucoup de livres. Ils ont trouvé un livre en disant qu'il y avait Ben Laden à l'intérieur, des photos de Ben Laden. Alors, ils étaient tout contents de hein, trouver un tel ouvrage. Et ma compagne leur a, a fait la remarque parce qu'on a été immédiatement séparés. Hein, parce on, on était, tous les deux, on était encadrés par deux cagoulés, en hein, casquets, armés. Hein, je pensais, pensais qu'ils allaient s'enfuir. Et euh, alors fait la remarque, c'est un, un ouvrage d'art hein, de la Maison Européenne de la Photographie, un travail fait par un photographe catalan qui, dénonce, qui dénonçait dans ce, dans ce bouquin les fake news. Et il avait imaginé en fait, euh, en reprenant la figure de Ben Laden, de lui créer un, un adjoint fictice, fictif, en disant bah voilà, bah, euh, à partir d'une simple information, on peut créer tout un environnement euh, de complot, d'imaginaire. De euh... Un complot, je te coupe, parce que j'ai fait une recherche il n'y a pas si longtemps que ça, à travers mon téléphone, à propos de mai 58. Alors je tape dans le moteur de recherche, mai, espace, 58. Et je tombe, paf, sur un pop-up, Ben Laden. Donc ça, après, je laisse les données faire ce qu'elles ont à faire, mais bon, il n'y a pas de complot. Il, voilà. voilà. Et c'est surtout le travail de ce photographe est super intéressant, parce que, en fait, il a, et, et, alors je ne sais pas comment il a fait, mais c'est génial. Est, il a sûrement allé dans un, dans un endroit aride d'Espagne où il mettait en scène des, des, des acteurs qui jouaient aux combattants. Comme ça, il y des scènes un peu grotesques. Mais le flic était convaincu qu'il avait trouvé une preuve. Et ma compagne lui a dit, hein "Mais écoutez, euh, regardez ce que c'est. C'est un ouvrage d'art. Non, non, c'est pas vrai. Il fait baladène. Hein Après un moment, il m'a dit, bah, vous savez, il faut, faut un peu réfléchir à ce que vous prenez... Euh, il y a autre chose. Et là, la, la, la fliquette, qui l'a fouillée, hein, lui a dit, mais euh, ah bon, vous, vous prenez pour qui, là Pour des intellectuels de gauche, nous on n'est que des gens simples. Euh, J'en suis sûr que vous ne regardez, regardez pas cette émission, je ne sais plus laquelle. Hein, Sauf des 8 sûrement. Hein. Ah, non, c'est sûr que.. Georges, est bon, ouais. est-ce que tu as lu l'article du Parisien par faire, parce que moi, malheureusement, j'ai appris... Bon, je te... Oui. Parce que tu peux faire un petit coucou à Fatima. Ah oui, alors déjà, coup déjà, je, oh, je vais remercier euh, <rire> Fatima, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu le contact téléphonique qui nous permet d'être ce soir avec Georges. parce coucou, que Fatima. Voilà, coucou, coucou Fatima. Fatima, et merci. Et euh, aussi, bon, Georges, je l'avais croisé déjà plusieurs fois. Vivian. Voilà, salut Vivien j'avais croisé Georges à la fois parce que bon on était comme beaucoup d'autres à la manifestation du 10 octobre et Georges Louis, en tant que militant, tenait une banderole durant cette manifestation et il a eu le malheur de faire partie des, des gens cueillis en fin de manifestation pour, euh, en fin de compte, servir... Ah, début, début, début. En, au, au, au, au début, Au oh début, oui, mais en, en, en tête de cortège, mmh. mais en fin de manifestation, oui, oui, oui, ils, sont, ils sont attrapés, dont une jeune femme. Mais il y avait déjà tellement peu de charges contre les cinq. La jeune femme, il y en avait encore moins. Donc, ils ont décidé de, de la relâcher. Absolument. Par contre, les autres, ils se sont acharnés sur eux. Et sur les quatre restants, il y en a eu qu'un qui a eu sa relaxe. Alors, on ne sait pas du tout pourquoi, parce qu'en fin de compte, ils sont, théoriquement, ils sont tous pris euh, comme... Ah, ils Parce sont tous pris au hasard, comme ça. Nuisibles. Voilà, mais bon, malheureusement... Bon, sur les réseaux sociaux, pardon. Voilà, j'ai l'impression d'être militant CGT, ça n'a pas plaidé en sa faveur. Donc, ils se retrouve à l'intérieur d'un fichier... Euh, il m'accorde une interview où il ne mâche pas ses mots par rapport à la loi travail, euh, par rapport euh, au fascisme euh, de pays avec les, lesquels les gouvernements euh, de la Ve République sont en, en affaire, euh, que ce soit euh, Sisi qui a fait un coup d'État en Égypte, euh, que ce soit euh, la famille Saoud en Arabie Saoudite. Il me parle des bombardements du pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Euh, on partage aussi par rapport au fait que Georges Ibrahim. A Abdallah, qui est libérable depuis 19 ans, roupie encore en prison en France. Donc, effectivement, tout ça n'a pas arrangé ses affaires. Et, et moi, j'ai lu cet article sur le Parisien.fr. et qu'est-ce que j'ai lu Si je ne t'avais pas connu, si je ne t'avais pas croisé, si nous n'avions pas échangé, j'ai lu que, tout à coup, le gouvernement français et la police française tenaient un terroriste euh, qui avait euh, posé une bombe au Bourget dans le cadre de la COP21 et moi je me souviens bien parce que j'ai écrit un, un article au moment de la COP21 qui s'intitulait Boycott 21 je sais que toutes ces conférences intergouvernementales de l'ONU sur le climat sont des, des vastes et criminelles fumisteries et que là dans le cadre bah, de, depuis euh, 2015 c'est à dire je, depuis justement cette instrumentalisation et le fait qu'en France il y a eu des citoyens français qui ont été tués à cause des excellentes performances des ventes d'armes français, parce qu'il ne faut pas oublier, 2015, je crois, c'est 150, 2016, c'est 160% d'augmentation. Donc, ces charmants bambins comme Olivier Dassault, qui dirige le groupe Saopresse, ah, c'est bizarre. Qui dirige l'entreprise d'assaut industrie, qui vend euh, des armes à tous les pires dictateurs sur la terre, qui actuellement avec des casseroles énormes aux fesses sur plusieurs centaines de millions d'euros, des espèces de malversations autour des médias et tout ça. Mais ça, c'est du, du fake news, c'est du fake news. Non, et non, et moi, tout à coup, non, non, mais moi, ayant lu ah. l'article du, ayant lu l'article du Parisien j'en étais euh, extrêmement déprimé. J'appelle Fatima, je dis oh là là. Moi aussi mais... je me pleure. Non, non, mais bien, bien, bien sûr, bien sûr, parce que euh, tu, tu, tu, tu, tu finis presque par y croire. C'est-à-dire, il y, y a cette espèce de, de montée en puissance euh, du, de, du mensonge. Ouais. On, on, on, on, on tenait là une espèce de Ben Laden. Euh, voilà, on tenait là un Ben Laden français en puissance euh, par, parmi cette mouvance euh, écologique. Alors, est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit. en fait, euh, juste un moment. Voilà, alors, et moi. Voilà... Moi, ouais, je me suis dit, mais c'est étrange. Le 17, il va y avoir le Conseil des ministres. Ils sont obligés de reconnaître que le projet Notre-Dame-de-Lande est un projet non seulement nuisible, c'est-à-dire qu'il qu faut arrêter de reprendre le discours de. de de cette gauche faisandée de la 5 République, parce que la 5ème République, c'est pour ça que tu parlais 13 mai 58, c'est un coup d'état militaire qui va nous imposer une République dictatoriale, de type monarchique, c'est-à-dire qu'on a Charles de Gaulle qui revient, il devient le deuxième président de la République élu au suffrage universel comme l'a été Napoléon III. cest faut, faut bien, bah, faut pas. Napoléon Bonaparte. Ouais, Napoléon Bonaparte, le prince président. Et aujourd'hui, nous, nous avons le petit prince président, celui que j'appelle le petit cron au pouvoir, et il essaye d'instrumentaliser la justice et la police contre un militant qui milite avant tout contre la loi travail, qui milite contre le fait que justement, on va retirer aux citoyens euh, leurs leur derniers droits. Et qui, qui se dit ben non mais je veux pas je veux pas laisser faire ça sans, sans l'ouvrir et là d'un coup on essaie de lui faire porter sur le dos une espèce d'attentat terroriste alors au-delà je sais qu'aujourd'hui tu, tu aujourd'hui tu en aujourd'hui tu en souris Georges et moi aussi je suis soulagé moi dès que j'ai dès que j'ai appris le, le verdict dès que j'ai appris que, que euh, l'avocat qui était l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah après la mort de M. Vergès en 2014 et, et, et à t'a défendu, j'ai compris que l'effondrement des charges, c'est-à-dire le manque cruel de charges contre toi, faisait qu'ils étaient obligés d'abandonner euh, ces tubuesques poursuites pour terrorisme. Mais attention! on est soulagé, mais on doit être grandement inquiet, parce que la chose s'est produite. Tu étais menotté quand même au, au moment de cette perquisition, tu oublies de le dire, tu étais, tu es, tu es, tu étais avec des avec des bracelets coulissants, comme on, fait, comme on sait faire au Mexique, comme on sait faire dans toutes les dictatures. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, entre ton, ton, ton arrestation? Ar ar voilà, euh, ton arrestation reste. grand guignoleste grand et ubuesque, son exploitation médiatique et le fait qu'en comparution, on est obligé d'une certaine manière de te relaxer avec une espèce de peine symbolique. Est-ce que tu peux nous parler de, de tout ce cheminement qui fait que le pouvoir, petit à petit, va lâcher sa proie pour, en fin de compte, re, pour être remis en place par un juge Mais il ne va pas te lâcher complètement, parce que je crois que tu as tes frais, tu as un stage de six mois, de quoi Et surtout, il y a une possibilité d'appel qui dure 10 jours, à compter de la présente décision du 19 janvier. Donc il y a peut-être un appel possible. Du parquet Oui. Donc ils te rechargeraient bah, C'est-à-dire qu'eux, ils réclamaient 18 mois ferme. Bon, avec un mandat de dépôt. Donc effectivement, entre ça et le stage citoyen de 10 jours, il y a quand même une énorme marge. Bon, alors après, je sais pas... Euh, voilà, bon, ça sera le, le, une affaire à suivre, mais c'est vrai que... Euh, le. le, le... Comme je leur ai dit euh, durant la garde à vue, je leur ai dit, mais il aurait fallu de me, me convoquer à la rigueur. Moi, je me serais rendu pour bon, dire euh, ce qu'ils qui me reprochent. Je serais venu avec la avocat. Ah, si. Pourquoi venir avec euh, la cavalerie euh, Surtout que quand je suis sorti dans la rue, il y avait. Euh, déjà, ils ont saccagé l'appartement, mais quand je suis sorti dans la rue, j'ai compté, il y avait deux fourgons, trois voitures de civils. Donc, euh, ouais, pour... ils sont venus refaire la décoration voilà. Avec le petit déj, la ça. voiture avec le chauffeur. C'est surtout ils ce m'ont dit que j'étais un traître. Alors, okay. ils m'ont dit que j'étais un marxiste. Oui, mais ça c'est. Ouais. Je, je, je, où... je vois pas une ouais. barre. Où... Je vois Là. pas une insulte. Bah, bien, bah, ouais, mais je suis désolé, non, mais, euh... mais c'est sur, surtout ils ont été euh, hyper agressifs avec ma compagne parce qu'elle s'est mise à chanter parce qu'elle bon, est bon, elle est euh, du Chili donc euh, ouais, elle connaît. Elle a, elle a connu ça. Elle a connu ça. Sa mère a été arrêtée par les militaires. Elle-même, elle a fait de la prison. Donc, elle, euh, bon, euh, voilà, hein, elle s'est mise à chanter nos Passaran, euh, mmh. l'international, euh, des chants révolutionnaires du Nicaragua. De, donc, ça, ça les plaisait pas. Et un, un, même un, flic, ah ouais. lui a, euh, même un flic lui a dit Mais t'as une carte de séjour de 10 ans, il faut que ça s'arrête, il faut que tu repartes au pays. Carrément, ouais, ouais. carrément. Ouais, ouais. Ouais, donc, ouais. c'était que... vraiment le, le, le racisme ouvert. Euh, et la haine euh, parce qu'on on représente ce qu'il déteste le plus. Hein, en fait. Alors, tu as, as des photographies de ton appartement ça Oui, fait alors donc, ce qu'elle a, qu a fait, elle, elle s'est retrouvée tout seule au milieu des gravats, on va dire. Elle a immédiatement prévenu un camarade qui est venu avec son appareil, parce qu'elle n'avait plus de moyens de communiquer avec personne, donc elle a pris un, un appareil à photo, il, il a pris l'appareil photo qu'il a mis directement en ligne sur Facebook. Bon, bon, voilà, C'était un moyen de, de diffusion massive. Et c'est vrai que là, en voyant ces images, on s'est rendu compte d'une violence pareille. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que, euh, juste en parté ce matin, il y a eu l'affaire de le procès de Loïc. Il y a eu beaucoup de témoignages des militants, syndicaux, dans toute la France, qui sont venus. Curieusement, mon histoire n'est pas unique. Hein. C'est-à-dire que tu retrouves un peu des trucs similaires. Et puis... Euh, 2016, hein. et même on peut dire même Tarnac. Les assignés à résidence. Euh, Tarnac, Tarnac c'est à gauche euh, voilà. inventé, oui. On invente, on, ça se dégonfle, le problème c'est qu'après tu as l'opprobe. cest à quand tu as des médias... Euh... Alors, ça se dégonfle Attends, Julien Coupa, sa compagne et ses compagnons, ils n'ont ils, ils pas été encore réhabilités. Moi, moi j'ai une page réhabilitons, j'en je, profite, j'ai une page réhabilitons Julien Coupa, et moi je trouve que c'est ignable. On a eu à, fois, à la fois des gens comme Hollande Qui ont quand même fait éliminer 41 citoyens français à l'étranger On le sait aujourd'hui 41 fran un citoyens français ont un... été assassinés en, en mépris du droit international Donc des, des méthodes de bandits, des méthodes de salopards Des méthodes terroristes Et ce type-là avait été interviewé au moment de l'affaire de Tarnac Où là il fustigeait la politique de Sarkozy En, en expliquant que tout ça était fabriqué Mais la réalité, ce qu'il faut que les citoyens français sachent C'est que Julien Coupa, sa compagne et ses compagnons sont toujours emmerdés euh, par la justice il passe française. Marge, Donc ils passent en marche. Je te laisse la parole. Excuse-moi. Non, non, non. non, non, non. non mais moi, moi c'est vrai que ça m'a fait vraiment penser à ça. Ces méthodes euh, hyper agressives, cette farce euh, politico-médiatique, ça m'a fait penser à, à pas toute proportion gardée. Mais c'est vrai que euh, c'était le, le summum de, euh, du terrorisme. Finalement, ils vont passer en correctionnel. Mais avec euh, des, des mois de tôle pour euh, Julien Coupa, avec euh, 10 ans de procédure. Et, euh, le, voilà, et, et les, les procédures de rentrée par Béliers, là aussi, en toute proportion, ça m'a fait penser au cas d'Antonin. Antonin, Antonin euh, il, ils ont défoncé la porte pour l'arrêter, le mettre en tôle. Alors que là, pareil, ils auraient il pu le, le, le convoquer pour lui dire, voilà, il y a possibilité d'aménager la peine. Moi, franchement, j'ai vraiment l'impression que si on est dans, vraiment dans le domaine de la répression politique. De, de, de, de dire bon maintenant euh, on n'en a rien à foutre, on défonce tout, on insulte, on menace d'armes de, avec des armes d'assaut. Voilà, c'est pour intimider, faire peur, euh, et puis de dire bon maintenant, euh, d'ailleurs un des OPJ, le physique les judiciaire, me disait qu'il fallait que j'arrête des manifs. Ça ne sert à rien les manifestations, c'est nul. Ça ça, ça Alors moi je lui dis mais Est-ce qu'on a du... encore le droit de manifester Surtout je dis, vous, vous avez bien manifesté. Hein. Hein, certains sont chance, de masqués masqués, cagoulés, armés. Alors là, ils étaient un peu gênés. Bah, ah non, ils nous ont dit que c'est les gendarmes. Ah ben bah non, c'est des policiers en colère, je pense. Alors, moi, c'est hein. très intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, je montre, nous, euh, sans exception, tous les jeudis de 19h à 20h, depuis octobre 2015, ah oui. eh bien, on est sur la place de la République, justement, pour des prisonniers politiques, mais des prisonniers politiques qui ont manifesté de manière non-violente dans le cadre, dans le cadre voilà. du printemps arabe. Et donc, non seulement ils ont été par la suite arrêtés, mais ils ont été torturés en prison de manière avérée par deux associations, Human Rights Watch et Amnesty International, qui ne sont pas des petites associations. Donc, ils ont été torturés. Et quand tu es torturé, bah, bien sûr, tu signes en bas parce que tu as envie que ça s'arrête. Tu aimerais bien qu'on ne crève pas un œil et qu'on finisse de t'arracher les dents ou les oreilles. Donc, à partir de là, ils sont condamnés à mort pour terrorisme. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on veut essayer de créer, dans l'opposition militante française, une ultra-gauche qui a toujours été fantasmée, qui n'existe pas. Parce que M. Jean-Marc Rouillan euh, s'est expliqué, il a eu des propos, il a débordé, il a dit que les terroristes étaient courageux. Je ne partage pas du tout ces propos. Bien que je pense qu'effectivement, il faut un certain courage pour s'opposer, euh, je dirais, à, à, la, à la force euh, euh, impérialiste euh, qui, dans nos contrées, est capitaliste, euh, mais il faut aussi un grand courage pour s'opposer à l'impérialisme chinois. Il faut un grand courage pour s'opposer à l'impérialisme de la Fédération de Russie. Partout où il y a un système de propagande et un pouvoir centralisé, un pouvoir hiérarchisé, il faut du pouvoir pour s'y opposer. Et aujourd'hui, en France, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias, euh, il y a plus de 6 Français sur 10 du corps électoral qui ne va plus voter parce qu'elle est en désaccord complet avec ce qui se passe. Elle est en désaccord complet, mais au-delà des gens de pouvoir en désaccord complet avec tous les élus, en désaccord complet avec la représentation nationale qui n'est plus une représentation nationale vu qu'elle a voté quand même en 2008 la ratification du traité de Lisbonne qui est la copie conforme de ce que les Français ont refusé par référendum le 29 mai 2005. Donc on est dans, une, dans un état de non-droit, dans une république fasciste euh, créée par un militaire suite à un coup d'État. C'est les comités de salut public en Corse et en Algérie qui m'ont appelé au retour du général de Gaulle. Donc il faut arrêter de bah, fantasmer... Pascal, enfin, il faut arrêter de... Bonbon, oui. Coup et donc je fais un petit coucou en disant qu'il faut arrêter de fantasmer sur cette. Cinquième République. Cette 5 République n'est pas une République. Cette 5 République est une dictature. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'affaire de notre ami Georges Louis et les affaires de tous les gens qui, dans le, dans le cadre de cette pseudo-politique antiterroriste, ont été mis en garde à vue et en résidence surveillée tout simplement parce qu'ils avaient des activités militantes, aujourd'hui, il faut que ça cesse. Donc, on a, on a lutté contre l'état d'urgence qui est devenu loi et il se passe la même chose que ce qui s'est passé au moment de Napoléon III. Napoléon III, après son coup d'État, devient le prince-président, donc l'empereur des, des Français, et il va, il va faire emprisonner, il va demander à son préfet, euh, l'Espinasse, d'emprisonner de, tous les gens qu'il juge dangereux. Et quels sont ces gens qu'il juge dangereux Ce sont les militants de l'époque. Et donc, avant, avant euh, je dirais, le, le, le sursaut citoyen de la commune de Paris, vont être embastillés. Tous les militants de l'époque, entre 1852 et 1871, une immense répression. Dès que tu euh, ouvres la bouche contre le pouvoir, eh bien, euh, tout de suite, les moyens de rétorsion sont là et ils sont puissants. Et ce qui va expliquer que quand, en fin de compte, ces, ces tarivistes euh, affairistes d'empereur de, des français Napoléon III euh, va va dans une fuite en avant déclarer la guerre à la Prusse et la perdre et être capturé à Sedan et eh bien les les vrais républicains les, les vrais citoyens français les, les vrais parisiens vont se dire voilà nous sommes encerclés par les prussiens euh, tiers de, de la de la Troisième République a déjà négocié avec les Prussiens parce qu'en fin de compte, cette Troisième République, elle démarre avec des collaborateurs et elle finit avec un collaborateur qui va être, qui va être le général Pétain. Donc on voit bien qu'il y a des républiques comme la Troisième et la Cinquième qui ne sont pas des républiques. Elles démarrent dans la collaboration, dans la trahison du peuple. Elles ne peuvent que finir dans la collaboration et la trahison du peuple. Et moi, j'estime qu'on est à la fin de la Cinquième République, que les gens qui sont au pouvoir le savent, qu'aujourd'hui, le peuple français est la force qui a le pouvoir et que maintenant on doit transformer ça. Et donc il faut transformer ça par une révolution non violente et ça leur fait ça leur fait peur. Et donc moi je dis à l'armée et à la police attention. Aujourd'hui vous allez devoir vous déterminer et il faut vous mettre il faut vous mettre des, du côté du peuple. Si vous choisissez le côté des oligarques, ça va vraiment être très chaud pour vos fesses. Et je, je le dis d'autant plus fort qu'aujourd'hui vous êtes instrumentalisés et on vous fait prendre des risques. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ces fascistes, ces gens qui veulent défendre l'impérialisme et le capitaliste, ils vont vous lâcher comme des grosses merdes. Quand ça va devenir chaud, ils ne seront plus derrière vous. Alors qu'aujourd'hui... Ils vous soutiennent bec et ongle quand vous débordez et quand vous commettez des crimes racistes, comme ça s'est passé pour Adama, ou quand vous tirez une grenade euh, sur, un, sur un jeune militant écologiste et que vous le tuez, et qu'au lendemain, dans cette fameuse presse française, eh bien, on a un gendarme qui s'exprime et qui dit que si est mort, c'est que certainement il avait des explosifs dans son sac à dos. Eh bien, moi je dis, médias, police, justice, attention euh, vous êtes sous le regard du peuple et quand le peuple va reprendre en main les choses eh bien on va vous demander des comptes voilà donc je te repasse la parole Georges euh, moi par rapport à, à ce sujet des, à, à des forces euh, de la répression moi ce que je voudrais dire c'est que euh, effectivement bon euh, peut-être qu'ils se posent des questions certains d'entre eux mais euh, moi je pense qu'ils sont dans leur, ils, ont, ils sont persuadés qu'ils jouent un, un rôle un rôle euh, de bras armés de l'état — euh, Dans la guerre contre le terrorisme. — Ouais. Et puis bon, bah, contre une partie de la population. Je pense qu'effectivement, je suis sûr peut-être qu'ils vont avoir leur, leur opinion. Hein, bon. Mais euh, ils sont sûrs de leur fait. Qu — Qu'est-ce qu que tu penses du fait que dans un pays où il y a quand même 6 millions de Français qui sont de confession musulmane, euh, qu'en permanence, on parle de terrorisme islamique C'est-à-dire qu'on vient... Euh, pourquoi est-ce qu'on a. Pourquoi au Liban, Pourquoi, non, mais pourquoi au Liban on n'a pas parlé de terrorisme chrétien est que, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut rattacher euh, à une appartenance confessionnelle un, un, un phénomène qui est en fin de compte connu depuis longtemps Le terrorisme n'est que terrorisme d'État. Bah, tu sais, après c'est un ennemi intérieur, j'ai envie de te dire, durant la, la, la dernière guerre, euh, le terroriste était le résistant. Ben, bien sûr. Euh, C'était l'étranger. Après, ça a été la guerre d'Algérie, après ça, ça, après ça, après et ça, après ça. Et tu et que tu milites, il faut, il faut... es un terror... Voilà, on devient un terroriste. Terror... Le... C'est même le, le flic qui me l'a dit. Hein. Il me l'a dit ouvertement l'an dernier. Quand j'ai été arrêté, il m'a dit « Vous êtes des terroristes. Oui, » euh, Parce euh... que vous ne revendiquez pas vos actes. Ah, vous bref, êtes... bref, bref. Non, vous êtes pire que les terroristes, mais vous, vous revendiquez pas vos l... actes. Pour la... pour... Alors, il disait, il disait ça par boutade, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il pense ça sérieusement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la police... A réprimé énormément la résistance très peu de police de flics, ont été euh, radiés beaucoup ont été repris pour lutter contre le, les algériens enfin c'est à dire que c'est faut bien comprendre que très très peu ont été radiés définitivement parce qu'ils allaient ils sont allés trop loin Il faut Papon. au moment du coup d'état le 13 mai 58 font partie des gens qui mettent en place cette unique 5ème république donc ça. la France-Afrique euh, Papon, la collaboration c'est-à-dire oui. la déportation d'enfants juifs mmh. ce, sont Soyez ces fumiers, bien obéissant. ce sont ces fumées qui soutiennent, qui vont soutenir De Gaulle et il faut bien voir sur quoi on est assis et on est vois, assis par... sur une république ouais. fabriquée par des terroristes tu vois par exemple les brigades spéciales des renseignements généraux qu'on sévit à Paris pour arrêter euh, euh, des juifs, des résistants de la main d'oeuvre euh, immigrée bah, Beaucoup ont été radiés, mais beaucoup ont été repris après. Parce que, ah oui, bah, il faut lutter contre les communistes, il faut lutter contre les indépendantistes algériens. Donc en fait, Alain Heger, génétiquement, entre guillemets, ça se transmet ce savoir-faire. Parce qu'ils ont été redoutablement efficaces. Donc Alain Heger, on se dit, bon, t'as déconné là, mais bon, on a besoin de toi. Donc Alain... moi, euh, moi, ce que j'ai euh, eu à faire, et j'en suis sûr que beaucoup de militants pourraient témoigner la même chose quand ils se font avoir à ces, à ces flics-là c'est que finalement ils se disent bon ben il y a des vieux réflexes qui, qui ressortent naturellement. il a pas de. Après je te dis il peut y avoir des, des, des flics ont, même durant la guerre qui ont été des résistants mais franchement c'est une fraction hein. c'est vraiment une petite fraction c'est infime hein. parce ah, que c'est l'obéissance aux ordres parce que c'est la carrière parce que si parce que ça et puis on connaît on commet à la fin la famille comme on voit à Calais hein, je pense que c'est le summum où on va à, à la chapelle mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, quand ils nous, il nous tirent au flashball, ils crevaient les yeux, notamment d'un syndicaliste place de la République. Oui, ils nous gazent à chaque manif, presque. Voilà. Faut Donc pour moi, c'est conceptuel, conceptuel à ce qu'ils sont. Y a pas, y a pas, pour moi, il n'y a pas trop à en douter. Alors qu'est-ce que tu penses, là, de, de, de, de, de, de, de ce qui, du procès qui est fait à, à Mademoiselle Aet à Tamimi euh, euh, dans l'État d'Israël C'est-à-dire, ces jeunes palestiniennes qui, qui euh, simplement. Euh, autour de son village à, à, à, à bousculer un militaire armé jusqu'aux dents alors qu'elle elle, elle a aucune arme sur elle et qui lui dit « Va-t'en, tu n'es pas chez toi, dégage de là, fous fou, fou, fou le, fou le camp de mon village !» Tout simplement. Voilà ce qu'elle a fait. Ouais. Et qui maintenant, euh, elle est accusée d'incitation à commettre des actes terroristes par euh, l'État d'Israël. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Léonard Pelletier qui, euh, oui, aussi, oui. qui depuis euh, 1975 est accusé à tort euh, d'avoir tué euh, deux agents du FBI, mais qui est en prison jusqu'à aujourd'hui, donc euh, plus de 40 ans de prison dans le pays, le pays de la liberté, euh, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que tu penses bah, de Georges Ibrahim Abdallah, ce militant communiste libanais? D'origine maronite, donc tu vois, chrétien, il est malheureusement, c'est pas un terroriste islamiste, quoi, c'est dommage, qui est emprisonné depuis 1984 en France, mais c'est pointant qu'il soit emprisonné depuis 1984, qui est grave, mais il est libérable depuis 1999, on est en 2018, donc ça fait 19 ans que ce monsieur devrait être sorti, que ce monsieur devrait retrouver les siens et sa famille, et donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de dire Vous nous libérez, Georges Ibrahim Abdallah, tout de suite pas dans, dans l'heure, vous allez nous le libérer, parce qu'il s'agit justement de... Comment dire De... Oui, de... De, de déradicaliser, d'éviter de pousser euh, à la violence, parce que qui sont les violents Est-ce que ce n'est pas une violence que d'être libérable depuis 19 ans et de croupir en prison Est-ce qu'il n'y a pas pire violence que ça C'est ignoble Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné... Un simple, euh, entre, un simple prisonnier, entre guillemets, quand il devient un symbole pour un pouvoir politique, ça devient euh, problématique. Et c'est vrai qu'on parle de cette jeune fille, là, à Etamimi, elle devient un symbole. Donc ils se disent maintenant, c'est une lutte, un rapport de force, comme pour Georges Abdallah, comme pour euh, Moumia, comme pour Léonard Pelletier, comme d'autres prisonniers aux états unis de Porto Rico aussi, ça fait longtemps qu'ils ont comme, comme des assassinés comme Adama. Parce que moi, quand je, quand je, quand je vois Ruffin qui, qui n'ose pas ouais. apporter son, son support à la famille d'Adama, qui a des frères emprisonnés parce qu'il lutte pour la reconnaissance d'un racisme institutionnel en France, parce que faut pas tourner euh, autour du pot, il y a un racisme institutionnel oui. en France, il mais même raide. aux États-Unis, hein. même Bien aux, aux États-Unis. Et, mais... et, et ce qui est terrible, c'est que aux en France, on a viré. Une, une femme qui a osé parler de racisme institutionnel du, justement d'une commission qui devait s'occuper oui. du racisme en France et il y a eu un article uniquement dans la presse américaine mmh. et c'est ça qui, a, qui a, est assez extraordinaire parce qu'elle est d'origine euh, africaine ouais, mais, bon voilà. c'est un peu de, gonflé de la part des états unis quand tu vois euh, le cas de Moumia, de Léonard Pelletier puis, énormément de prisonniers euh, là-bas qui, prison, qui sont emprisonnés à vie pour des, des actions politiques euh, voilà c'est-à-dire que bon Là-dessus, là, là euh, c'est vrai que le, le, pour le cas de Georges Abdallah, euh, lui, il se retrouve dans une situation, il est devenu un symbole, et c'est vrai que c'est un symbole politique, d'une euh, impossibilité de le libérer. Hein, le, le parce qu'ils parce que, parce qu veulent parce... relancer la guerre au Liban Même pas, non, non, non, il veut, il veut retourner dans, dans son village, et il est un militant, il se renie pas. Pourquoi voilà, bah, bon... est-ce qu'il va se renier Ben bah, voilà, il se renie pas, mais c'est ça, c'est comme, les... voilà, ouais. comme pour les militants d'AD d'action directe. On leur a dit, vous devez vous renier. Bon, finalement, ils ont dû être libérés, mais lui, il ne veut pas se renier. Et surtout, euh, lui, il garde sa position. Eh bien, je, je, voilà, Je ne je veux, veux pas me coucher euh, devant vous. Il se considère comme un prisonnier de guerre. Hein, D'une guerre qui finit depuis longtemps, mais finalement, elle est toujours en guerre. Surtout que lui, franchement, euh, moi, je suis allé le voir souvent au parloir. Il avait quand même quelque chose que, euh, quand il y avait la guerre civile libanaise, il était le premier à protéger justement quand les Palestiniens pouvaient avoir s'en prendre à différentes d'autres communautés parce que c'était dur la guerre, la, la guerre là-bas, lui il prenait leur défense. C'était des chrétiens, des... en disant non, voilà, l'ennemi c'est pas le, le, le n'importe qui, l'ennemi c'est on va dire le, le, la phalange chrétienne, c'était le mouvement d'extrême droite. C'est là que lui il a, il a, il a toujours su de dire non, on mélange pas tout. Et justement, le fait qu'il euh, euh, pense comme ça, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas tout, ça déplaît. Parce qu'on voudrait bien. Euh, euh, voilà. On voudrait bien le, le, le voir comme une espèce de, de, de mec qui confond tout, il dit tiens, je veux massacrer tout le monde. Non, jamais. Lui, il, revend... il, a, il, a, il, a, il a revendiqué. Hein. Lui, il est responsable de, or... de l'organisation. Il ne se cache pas, il n'a pas. Un, hein. Mais il a toujours pris soin de jamais se dire bah, tiens, je vais ah, poser. Je vais poser une, une bombe dans un supermarché, tu vois ce que je veux maintenant. dire. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, jusqu'à maintenant, il a toujours cette position-là. Il est très respecté, entre, entre guillemets, en détention, parce que il fait des grèves de la faim pour les prisonniers basques. Il est, il est, il est très solidaire de d'autres luttes. Tu vois, le, le, imagine que quand j'ai été arrêté, il a appelé pour prendre des nouvelles de, de me concernant m'accompagne au téléphone. Ah oui, euh, ça va. Oui, mais toi Georges, non mais il, comment il va Enfin tu vois comment il est, il est réellement comme ça. Et c'est vrai que ça déplaît, ce genre de comportement parce qu'on voudrait bien euh, des prisonniers qui se disent Donc, ah bah moi, désolé, euh, euh, j'ai pas fait exprès, je suis un peu paumé. Non, il il il, est, il sait qu'il va être il risque l'enfermement à la vie. Hein. Ça c'est quasiment certain. Euh, moi moi j'estime petite vraie Mais mais, mais moi aussi mais tu sais les enjeux là-bas au Liban en Syrie, machin, bidule. Ah, ils veulent relancer la guerre au Liban. Ouais, ça, le département d'État des États-Unis dit non, il ne faut pas le libérer, ta ta ta ta ta. ta. Il, il le sait. Mais c'est pas pour autant qu'il va s'écraser ça il est hors de question pour lui parce que c'est cette dignité du militant révolutionnaire le fond du problème c'est quand même le grisby c'est le pognon, c'est le flouze c'est à dire qu'il y a des grosses affaires qui sont faites en ce moment moi je crois que, est-ce que les gens savent que si c'est pas pour toi c'est pour le Trona et je dis si c'est, c'est I-C-E parce qu'il s'agit quand même du crédit d'impôt compétitivité emploi et ça il faut en parler parce que actuellement dans la grande distribution on a un castorama du groupe King's Fisher euh, qui encaisse 40 millions d'euros de 6 donc euh, de crédit d'impôt euh, compétitivité emploi, qui supprime 500 emplois. Quand même, c'est formidable. Euh, je touche 40 millions d'euros, je supprime 500 emplois et je promets à mes actionnaires 600 millions d'euros de dividendes. Et après, toujours dans la grande distribution, on a Monoprix. Monoprix encaisse 36 millions d'euros de 6 donc de crédit d'impôt, compétitivité emploi, et verse 483 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, une paille, une j'en veux juste 10%, merci, et ferme des magasins. Et après, on a Cora, toujours dans la distribution, eh bien, qui verse 100 millions d'euros à ses actionnaires et qui supprime 543 postes, et qui, bien sûr, émarge aussi au crédit d'impôt, compétitivité emploi. Donc, dans la lutte, par rapport à l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc qu'est-ce que c'est ben, voilà. C'est qu'avant, quand il y avait un accord de branche, un accord national, il s'appliquait à toutes les entreprises, ça ruisselait un petit peu euh, comme la main invisible du capitalisme et puis quand il y a des grands profits eh bien le petit travailleur en bas touche euh... non, aujourd'hui c'est l'inverse c'est l'accord qui est négocié euh, chez Tartampion, dans le, à l'usine Tartampion si on te dit, tu fermes ta gueule tu vas travailler deux fois plus et tu vas gagner deux fois moins euh, sinon c'est la porte et eh bien ces accords prime sur euh, tout le reste donc c'est la casse totale euh, je dirais même du droit du simple droit international c'est à dire que dans le droit international c'est le droit international qui prime sur le droit national. Eh bien, on est en train de casser ça dans le code du travail, et en fin de compte, on a complètement cassé le code du travail, et aujourd'hui, ce sont des brigands qui touchent de l'argent public pour créer du chômage, donc de, de, la, de la misère sociale, et servir de l'argent des actionnaires. Donc il s'agit là d'un braquage euh, vraiment, d'un braquage, ce sont des bandits, des, des bandits mais qui tuent. C est, c est... Parce qu'il faut bien voir, SNCF. il y a des gens qui suicident. Euh, chez Renault, il y a des gens qui suicident. Dans le monde du travail, le, le, le suicide va peut-être devenir la première cause d'accident du travail. Mais aussi, par rapport à, à tous les CHSCT, par rapport justement à la santé, par, par rapport, euh, parce qu'il y a des gens qui manipulent des produits... Dangereux, des produits cancérogènes. Il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, donc qui, qui sont atteints par des radiations ionisantes. Maintenant, on essaye de faire exploser tout ça. Euh, déjà, on va te faire une facture globale. Puis après tout, mon gars, c'est pas grave. Tu sais très bien que dans la filière nucléaire, si tu vas euh, au feu nucléaire, eh bien, non, tu vivras pas jusqu'à 60 ans. Tu crèveras avant, mais bon. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait ces ordonnances. Hein. Et si, effectivement, il y, y a une répression, c'est parce qu'ils veulent s'en prendre à tous les militants qui, dans ce type d'instance, comité d'entreprise, CHSCT, euh, essaye de maintenir une, une certaine capacité à une intervention. Moi je, suis, moi, je suis secrétaire du CHSCT, de ma boîte, trésorier du CE. Je me rends compte que maintenant, le patron, euh, il n'a jamais pu nous faire plier. Bah, ce n'est pas grave, maintenant, il a un manager au pouvoir. Il a une DRH, le ministère du Travail. Donc, en fait, ils ont attendu patiemment que le pouvoir tombe dans leurs mains. Et c'est le cas, maintenant. Donc effectivement maintenant on en est arrivé à une situation où on va devoir se battre pour préserver ces acquis qui datent parfois de la résistance quand même, comme le comité de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on en est vraiment à une, une énorme reculade. Et c'est vrai que j'ai l'impression la population en général s'en rend compte. Mais je pense qu'il y a une énorme impuissance. Parce que effectivement, sans doute les confédérations syndicales ne sont pas du tout à la hauteur. Pour moi, je suis. Les états majeurs. Je suis voilà, oui, les confédérations. cest dire le... après, plus bas, euh, les gens se rendent compte. Ah, les militants il a la base, compte. Mais alors, quand tu vas plus haut, effectivement, tu as un problème euh, de, de, de moment de dire. De, mais, de ouais, et puis, de, de, vie dire, puis -dire de dire. Puis dire. de dire, bon, maintenant bah, on, bah, on va passer à l'assurance chômage, après on va passer à la formation professionnelle, après nanana. À la fin, c'est que des personnes de dossier, que des bureaucrates. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de terrain. Le problème, c'est que c'est catastrophique à la fin. Parce que si tu n'as plus de délégué du personnel, tu n'as plus rien, et ben ça va être la, la, la, la loi du plus fort. Ça va être la, la, la loi du plus fort. Dans certaines beaucoup de boîtes, c'est le cas. Là où il y a une présence syndicale, ça va disparaître. Après, il ne faudra pas s'étendre que euh, c'est que je sais pas, un patron se fasse décapiter. Enfin, je sais pas, tu vois, j'imagine qu'à un moment donné, si tu n'as plus de protection, après tu as le salarié, il s'est livré à lui-même, disant oh, bon bah, euh, enfoiré de patron, je, je t'emmerde. Tu vois, tu peux arriver d'être à l'extrême. C'est ça, on est en train de créer des conditions d'une guerre sociale. Alors surtout qu'on. Elle a des origines historiques non, cette guerre sociale. Pourquoi pas Mais le, moi, je suis pour la guerre sociale. Hein. Mais c'est vrai que. Euh... Moi, je, je contre toutes les guerres. Non, mais je sais bien. Mais alors, pour moi, le, le, la, la, la, la, <rire> pour moi, la lutte contre le capitalisme, malheureusement, il ne se fera pas. Une, ça, du, sera une, une, ça sera une violence totale. Ça sera une violence totale. C'est une violence légitimée par l'État. Malheureusement, le, le, malheureusement, on s'est obligé d'en passer par là, mais. Néanmoins, je pense qu'en détruisant leur, les structures existantes, ça va être plus facile pour eux. Mais la nature est en, en du vide, il y aura forcément quelque chose d'autre qui va le, le remplacer. Ça Par quoi qu on soit Violent ou non violent, je pense qu'on va devoir se rebeller. Il y a pas de... ah ben on n'a pas le choix, hein. on n'a pas le choix, si veut préserver nos acquis, parce qu'en face, ils sont hyper violents. Alors, hein. moi, je, je... À, à ce niveau-là, je ne veux jamais parler euh, d'acquis, parce que rien n'est jamais acquis. Euh, je vais t'expliquer, c'est un peu comme une relation amoureuse c'est-à-dire que euh, tu es, es, es amoureux de quelqu'un ou quelqu'un amoureux de toi, il n'y a rien d'acquis l'affection la, c'est quelque chose qui s'entretient donc pour moi dans les rapports sociaux ça viendra de, de cet entretien il faut bien comprendre qu'à l'origine euh, du CNPF et du MEDEF parce que le dernier président du CNPF et le premier du MEDEF c'est monsieur Pierre-Antoine Cellière mais la, la fortune de la maison Cellière, de la famille Cellière remonte euh, du temps euh, de la première restauration des les, les, les, les Louis-Philippe les, euh, Louis la maison cellière avait des centaines de bateaux qui ont amené le blé d'Algérie en France, notamment pour l'armée de Napoléon pendant sa campagne d'Égypte, euh, au moment où, après coup euh, les, le roi Féris, Louis-Philippe, qui va succéder à Louis XVIII, lui, pour refuser de payer la dette qu'on a vis-à-vis -vis, euh, du, du, du royaume d'Alger, qui, à ce moment-là, fait partie de l'Empire ottoman, va profiter du fait qu'à la fois les Anglais et les Portugais se sont cassés les dents sur les remparts, mais les ont bien abîmés, pour envoyer sa marine de guerre pour voler l'équivalent euh, de 200, 200 millions de... Euh, or au dé d'Alger et d'annuler la dette c'est la seule fois dans l'histoire où c'est euh, le, le débiteur qui va attaquer son créancier et qui, va, et qui va le mettre à genoux et donc il y a eu un pillage de l'Algérie qui a commencé en 1830 c'est pas une république mais par contre il va être repris à son compte par la république et deux peuples le peuple algérien, les peuples algériens et les peuples français vont subir jusqu'à aujourd'hui les conséquences de cela mais donc la fortune la plus grande fortune de France qu'a créé le CNPF et le MEDEF a pour origine le pillage de, des peuples français et algériens et donc tant qu'on n'a pas pris conscience de ça on ne sait pas que la situation que l'on vit actuellement c'est une situation de passif et qu'aujourd'hui sur Terre, eh bien, on le sait très bien c'est un monde fini donc, les ressources naturelles, tant en énergie que, qu'en qu ressources de matières premières, il y a de plus en plus de gens qui les guignent, et notamment l'Empire chinois, la Fédération de Russie, tout ça, chacun veut pour, pour lui-même du fer, de l'or, du gaz, du pétrole, parce que, et de l'uranium, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la puissance absolue, le pouvoir absolu il est lié directement à l'atome. C'est-à-dire que si tu veux une industrie puissante, il te faut des mégawatts, donc il te faut des centrales nucléaires, il te faut des bombes thermonucléaires pour pouvoir un, imposer à tous les peuples un, un, un chantage à la mort. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une arme thermonucléaire C'est une arme terroriste. Elle est faite pour tuer des femmes et des enfants et pour détruire les infrastructures industrielles d'un pays. donc Et polluer durablement les terres. Donc c'est une arme terroristes employés par les états-nations contre les peuples. Donc aujourd'hui, il faut bien que, que en fin de compte, il y ait une convergence de nos de nos revendications. C'est-à-dire que moi, je suis non-violent, je j'aborde les pacifistes parce que je, eux, ils ont de l'adoration pour l'ONU, pour tous ces trucs internationaux. Et moi, je crois que dorénavant, au niveau social et au niveau politique, ce sont des politiques interpopulaires. C'est-à-dire, c'est c'est les peuples, la base militante de tous les peuples qui doit se réunir. Et on doit se rendre compte que les problèmes des Algériens, ce sont les problèmes des Français, ce sont les problèmes des Allemands. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de créer des politiques interpopulaires au niveau de toutes nos revendications euh, par rapport, Juste une remarque par rapport aux origines des fortunes. Il ne faut pas oublier qu'on euh, peut remonter effectivement à... 19e siècle mais même au 20e siècle quand tu vois que, que quand tu vois certaines fortunes euh, issues moi. de la collaboration hein, comme le groupe persan euh, comme d'autres hein, qui se sont euh, gouinfrés de la spoliation euh, des biens juifs sûr. Euh, jamais on leur a retiré tout ça hein. c'est à dire que là on vit avec des fortunes euh, avec des personnes infâmes des, des euh, bétoncourt par exemple c'est quand même. C'est euh, ouais. enfin, enfin, euh, Moi, je trouve qu'il faudrait souligner ça, que c'est euh, le capitalisme, c'est infâme. Euh, la collaboration, elle est, le, même De Gaulle avait été obligé de dire euh, je ne vous ai pas vu trop, euh, trop à Londres, au hein, patron. Donc, effectivement, moi, Et la. Femme... américaine Can François, François Mitterrand, sur le nucléaire. Voilà. Qui Donc, c'est vrai que moi, je pense que là-dessus, dans, je pense dans, euh, que à l'échelle mondiale, on va se retrouver les mêmes phénomènes où le capitalisme, euh, là, effectivement, va se saisir de tous les prétextes de guerre pour pouvoir s'enrichir, puis toutes les guerres sont économiques. Euh, et, euh, on, pr on prend le prétexte de la religion, tout ça, mais moi je reste persuadé qu'il y a des origines économiques. C'est ce qu'a dit Jaurès, une semaine avant de se faire assassiner. Hum. Il a dit « le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage ». Ou bien tu peux, on peut citer Lénine, euh, capitaliste suprême de l'impérialisme. Tu lis le livre même maintenant, il est, euh, il est super intéressant parce qu'il décrit effectivement ces guerres impérialistes euh, ou d'autres l'ont décrit aussi. Donc moi franchement, je, je, euh, maintenant on prend le prétexte de la religion mais surtout c'est pour piller les pays. On voit dans, partout à chaque fois qu'au Moyen-Orient, okay. euh, c'est pour un pipeline comme en Syrie. Euh, comme en Iran, à chaque fois, ils, on se saisit d'un prétexte pour dire ah bah Tiens, machin, les chiites. Palestine. Voilà, on, on, on chiites, le machin, bidule, machin. Et en fait, on se rend compte Ah, bah tiens, euh, la multinationale est en lien avec euh, tel régime, à Bagdad, à Téhéran, à machin. Ah, les gens font semblant de, de découvrir les choses. Mais en réalité, ça a toujours été comme ça. Après, effectivement, on, on l'enveloppe sur un, un oripeau religieux, machin. Et en fait, tout est, est dans l'économie. Enfin, euh, tu vois, l'embargo qui a été levé sur l'Iran, euh, le business recommence. Il hein. hein, n'y a aucun problème là-dessus. C'est... Bon, Justement, Georges, tu parles de l'Iran. Euh, je veux dire un petit mot un peu dans le sens de ce que ce matin était question. Euh, L'Iran, effectivement. Euh, alors, les, les, les, les deux grands blocs de puissance, aujourd'hui les États-Unis et, et l'Europe, ou la France, Essaye de jouer sa carte, euh, se, euh, ont observé, et se sont observés euh, pendant le soulèvement qui a eu lieu à la fin de l'année 2017, juste dans les premiers jours de janvier. Et ces deux grands blocs, soi-disant de démocratie, en fait, ce sont des blocs impérialistes qui nous amènent, euh, pas, pas par leur. Euh, leur C'est même plus des frictions. Euh, c'est leur rivalité et leur course aux armements qui est ensanglante partout, hein, Si on c'est un peu dans ce que disait Lénine, hein, euh, dans l'impérialisme stade suprême, euh, eh bien, ces deux grands blocs ont observé comment le régime très répressif, très féroce, qui avait pendu tant de gens parce qu'ils étaient tout simplement marxistes, c'est un régime qui est venu confisquer la révolution, comment il allait faire pour reprendre les choses en main. Alors, Macron a dit, je vous appelle à la retenue. Bon, appeler à la retenue un régime quand même qui a pendu tant de gens, qui euh, a été, parce qu'il faut être deux pour faire ça, euh, qui a plongé euh, la population dans une guerre de 8 ans avec l'Irak, qui quand euh, les états unis changeant d'ennemi, en euh, décidant en 91 que l'ennemi c'était l'Irak, et sont mis à bombarder au mois de janvier, 7 janvier, Bagdad, n'a rien dit, là il s'est tué, le régime iranien, il les appeler à la retenue, c'est quand même un peu se moquer du monde. Bon, alors, notre ministre des Armées n'est pas allé à annuler un déplacement là-bas, parce qu'il tapait très très fort. Pour faire quand même 25 morts en 4 un jours, il faut ouais. quand même cogner pas mal. On a zéro nouvelle des blessés. On n'a aucune information sur les blessés. On n'a aucune information sur les... Euh, sur les arrestations précises, aucune information précise. Les chiffres, si on va sur Internet, c'est de 400 à 6300 donc euh, bon alors pour euh, voilà je voulais aussi signaler justement que demain euh, de 18 à 20h il y a une petite soirée de solidarité avec euh, le mouvement de la population iranienne et pour demander la libération des gens emprisonnés Et quelque chose qui m'a fait penser à leur, à leur situation c'est ce que tu as dit quand tu racontais ton interpellation musclé et puis quand euh, Roger disait euh, en, en lisant le journal, ben, je me, si je t'avais pas connu, j'aurais pu croire et fantasmer que c'était un, un salaud. Le régime actuel des, des, des, des religieux, totalement hypocrite, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, évidemment. On, on a, euh, Roger a rappelé tout à l'heure qu'il y avait quand même 46 millions de personnes qui ont une conviction religieuse, mais là ce ne sont que des hypocrites. Euh, le régime a dit, bon, on vous... On ne donne même pas d'informations sur les arrêtés, sur les gens qui sont sous les verrous. Parce qu'on va tous délibérer, sauf les contre-révolutionnaires. Elle n'est pas mauvaise quand même. Et genre de oui. Donc, donc <rire> voilà. C'est-à-dire, tous les Français sont des braves gens, sauf toi. Exactement. Parce que le Parisien, voilà, euh, a trouvé bon de jeter un doute. Et Une fois que le doute est jeté, après c'est fichu. Donc, voilà. C'est les gens qui se sont lancés très courageusement, ce sont des gens très simples, euh, en Iran, euh, bon, sont, euh, bon, les médias, parce que justement, il y a cette compétition pour savoir qui va remplacer, finalement, quelle va être la solution de rechange, donc, entre les deux grands blocs, donc on se regardait un petit peu de trois jours, et puis après, on a dit au, à, à, à l'opinion publique mondiale de penser à autre chose, mais maintenant, voilà, il reste que les gens sont là-bas, sont en mauvaise situation, et voilà la solidarité internationale. Donc voilà, petite euh, soirée demain, 18-20h, euh, métro Luxembourg ou à l'école normale supérieure 45 rue d'Ulm. Entrée libre, discussion, euh, information, et, et peut-être partie culturelle sur l'Iran. Ce, ce, ce qui est formidable dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent on nous a fait le reproche, quand on est euh, depuis octobre 2015, pour Ali d'orienter de, de, notre lutte parce que nous notre lutte premièrement elle est pour l'abolition immédiate définitive et universelle de la peine de mort il ne faut pas oublier qu'en 1848 ça a été la première revendication de la révolution de 1848 Lamartine, le poète Lamartine ils ont obtenu qu'on abandonne la peine de mort pour les prisonniers politiques et ben, nous avec Ali et puis là on le voit dans beaucoup de pays malheureusement à la fois en Égypte en Iran donc on n'a pas une revendication euh, euh, contre l'Arabie Saoudite, donc pro-iranienne. Aujourd'hui, on essaye de faire croire que celui qui est contre Donald Trump, il est pour euh, Vladimir Poutine, ou que celui qui est contre Vladimir Poutine, il est pour Donald Trump. C'est faux. C'est faux. Et je tiens à l'expliquer pourquoi. C'est que quand il y a eu le coup d'État du 14 mai 1958, justement, par les nationalistes fascistes français qui ont imposé cette constitution qui est tout sauf républicaine, qui est une constitution monarchique d'une république paramilitaire qui n'est pas du tout démocratique, eh bien, dix ans plus tard, les États-Unis se vengent du général putschiste de Gaulle en le faisant virer parce qu'ils ont réussi à transformer... Euh, une défaite, la défaite du Vietnam, qui est aussi la défaite de l'Indochine, en une victoire. Et donc c'est la première victoire, je dirais, noosphérique euh, des, des forces euh, noosphériques américaines, c'est-à-dire des forces de désinformation américaines, qui vont permettre à travers mai 68 de virer de Gaulle pour instituer dans le cadre de la constitution de 1958 euh, une dictature plutocratique qui défend les intérêts de l'American way of life, c'est-à-dire euh, consomme, travaille et ferme ta gueule. Et aujourd'hui, cette République en marche, qu'on veut nous faire croire comme étant euh, quelque chose de nouveau, alors que ça, je pense que à la fois Hollande et Sarkozy revendiqueraient tout à fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien ce n'est que l'esprit de cette cinquième République inique, de cette constitution unique il va falloir y mettre fin donc moi je suis pour une révolution soft je tiens à prévenir tout de suite je ne porte pas d'armes, je suis contre les armes je ne bois pas d'alcool je, je ne me drogue pas, je, je ne fume pas frais, je, je, je ne mange pas de viande mais je donne des tracts, je vais sur les manifestations j'appelle à l'insubordination non violente active mais par contre quand je vois des gens qui, qui, se, qui se donnent à la violence eh bien je ne les condamne pas et je vais, je vais expliquer pourquoi parce que le terreau de la violence, c'est l'injustice. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui subissent l'injustice et qui n'ont pas la chance comme moi. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai un toit, j'arrive à survivre avec un RSA, alors que normalement, je devrais être à la rue. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue. Ils sont à la rue et, euh, et ils ne peuvent pas avoir une copine, parce que quand tu es à la rue, c'est dur d'avoir une copine, ou alors les conditions... Aujourd'hui, la jeunesse française. Non, mais aujourd'hui, aujourd la jeunesse française est, est morte, elle déguste, alors que la jeunesse, c'est toujours l'avenir d'un pays. Et moi, je suis franchement. Je pense qu'il y a vraiment une urgence par rapport à la jeunesse française, parce que pour moi, c'est cette jeunesse française qui, qui, qui mange. Mais comme on, comme on dit, ils C'est-à-dire en prennent plein la gueule. C'est-à-dire qu'au-delà du chômage structurel voulu par le Reich de l'Union européenne qui leur a imposé. Ils sont là à essayer de voyager de petits boulots merdiques en petits boulot merdiques, à faire du travail au noir. Ils sont abandonnés de tous. Les états-majors politiques et syndicaux n'en ont rien à foutre de ces gens-là. Si on peut les récupérer à la veille des élections, en, en, en, leur, en, en instrumentalisant de vagues espoirs qui sont obligatoirement déçus, c'est tout parce que, de toute manière, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, si on analyse les états-majors, les états-majors, hein, je ne parle pas des militants, les états-majors sont pour la croissance même il y a des gens qui disent des points de croissance et ça y est c'est presque le bonheur qui est, qui, est sur, qui est sur le palier et moi je dis aujourd'hui non non on doit sortir de cette société de consommation, de pillage, de gaspillage de colonialisme, de néocolonialisme et ce sera certainement en bouffant des pommes de terre et des pattes, mais moi je préfère bouffer des pommes de terre et des pattes dans un pays où les gens peuvent s'exprimer où un jour quelqu'un peut venir et dire Roger Numeau ferme ta grande gueule parce que moi j'ai un truc à dire et je suis pas d'accord avec toi parce que ça c'est la démocratie alors que ce que je vois aujourd'hui quand on prend des militants... Moi, je suis d'accord pour que tu bouffes des pâtes, et que tu me fasses de la confiture quand même. Ah d'accord, il ben, n'y a pas de problème. Donc euh, voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce que pour moi c'est important. Le monde, il est intrinsèquement d'une violence totale. Moi je vois ce qui se passe au Pérou actuellement, où on impose une plateforme portuaire pour... Pouvoir bien piller le pays, où on, on amnistie Fujimori, c'est immonde. C'est comme Papon, c'est comme si aujourd'hui euh, on réhabilitait Papon, tu vois. Il y a des choses à faire en France. Il faut réhabiliter Julien Coupa, tous ces gens qu'on a euh, accusés de choses ignobles et qui sont innocents. Il faut les réhabiliter. Que... Moi, je, moi, je, moi, je veux que Julien Coupa et ses compagnons soient réhabilités. C'est très important. Je veux que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. Euh, je veux même que Jean-Marc Rouillan. Euh, puisse à nouveau s'exprimer, même si parfois il dit des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Parce que pour moi, c'est ça une société. Une société où on est capable de condamner quelqu'un pour ses propos à de la prison ferme, comme, comme ça s'est produit pour Jean-Marc Rouillon, c'est ignoble. Et j'ai été un des rares non-violents à dire « je suis solidaire de Jean-Marc Rouillon. Non pas de ce qu'il a dit, mais que moi, dans le principe, je n'aime pas vivre dans une France où on embastie quelqu'un pour des propos. Je voulais juste un mot par rapport à Jean-Marc. Euh, euh, euh, j'ai euh, euh, bah, pas mal discuté avec lui hein, et il a une émission qui est passée sur Radio Libertaire euh, dans Chronique Rebelle que j'ai écouté la veille de mon arrestation c'est savoureux <rire> ils se sont affolés en disant tiens il se radicalise à, à Radio Libertaire enfin, bon. et c'est vrai que quand tu écoutes son émission qui dure une heure et demie c'est rare hein, d'entendre sa parole et euh, c'était très intéressant dans le sens que lui il disait euh, finalement de son point de vue, je pense qu'il n'a pas tort. La, la, la, la, la case prison, à un moment donné, on va devoir tout s'y passer. Enfin, c'est il... un peu ce que dit aussi Éric hein. Voilà, C'est-à-dire que lui, il part du principe que dans, dans, dans, à partir du moment où tu t'engages dans une lutte frontale contre l'appareil d'État, contre le capital, il est évident que leurs outils de répression vont s'abattre sur toi. Donc tu vas passer par la case euh, tôle. Alors la difficulté, c'est que quand on est dans une société pacifiée, socialement, euh, depuis des décennies, il y a une crainte de tout ça. Jean-Marc, il le disait très bien quand il est sorti de détention. C'est plutôt une société masculée que pacifiée. Ouais, enfin, tu vois, il était étonné parce qu'il me disait, finalement, les gens, ils ont peur de tout. Oui. Ils ont peur de ça, ils ont peur de ça, ils ont peur de ça. Alors que pour les, pour les lui, lui, il expliquait dans les années 70, 80, il y avait, il y avait quand même plus enthousiaste se dire, bon, ben on, on y va. Parce que effectivement, on sait que ce qu'on a en face de nous, c'est la violence, la violence d'État. Maintenant, il y a une espèce de cette pacification, moi je le vois comme ça. Maintenant, dans les quartiers populaires, tu parlais de la jeunesse dans les quartiers. Hein. Moi, je pense que c'est une jeunesse, on l'a vu en 2005, on l'a vu en 2007. C'est une jeunesse qui a, la, la, qui a vraiment envie, qui se révolte régulièrement. Hein. Je veux dire, tu, tu, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes en garde à vue. Hein. Cette petite chose positive, ce que tu penses... Je peux discuter avec eux. Et ils se rendent bien compte de leurs conditions. Moi, j'en ai parlé d'Adama. J'ai parlé de, de, de, de... Ils étaient au courant. Tu vois, alors Évidemment, tu ne vas pas leur parler de manif. Ils ne manifestent pas. Euh, à la rigueur, euh, le, le, eux, l'état d'urgence, ça fait 20 ans qu'ils le subissent. Les ordonnances Macron... Pff, je ils s'en ils, ils, ils foutent. <rire> euh, euh, eux, ils sont déjà dans la précarité la plus absolue. Mais par contre, si tu leur parles de violence policière contre des, des, des personnes qui, qui leur ressemblent, Là, ça va leur parler. Et nous, justement, quand on avait été arrêtés à ce moment-là, on avait dit, mais finalement, euh, nous aussi, on est solidaires d'Adama, on est solidaires de tous ceux qui sont abattus dans les quartiers. Finalement, il y a des points de convergence. Et le, mais c'est long, parce qu'effectivement, il y a des décennies de frontières qui se sont créées, en disant, finalement, euh, eux, on est dans, nous, on est dans les centres urbains, eux, dans les quartiers périphériques. Mais en réalité, on subit la même chose. Mais c'est un long travail de rapprochement, parce que finalement... C'est eux qui ont l'esprit les, les, les de, de rébellion parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Franchement... Ils ont la... surtout tout à gagner. Voilà. Et surtout, ils vivent dans un monde où la police est ultra violente. N'hésite pas à utiliser des armes. Euh, le... Alors que nous, bon, à la gars on a utilisé le flashball, tout ça. Là-bas, c'est des armes à feu. Là-bas, des jeunes comme ça, sans oui, raison. Tu vois Donc, en, en réalité, c'est précursant dans les quartiers. Mais eux, ils sont... Si tu veux aller voir, tu peux discuter, c'est super intéressant là-dessus. Mais je pense que c'est un processus qui va être long, mais qui va être très productif en termes de, de, de rapport de force. Parce qu'on est obligé, pour moi, on est obligé d'être dans la convergence avec tous ceux qui, qui ont marre de, ce, de, de, de subir la, la répression, le système. Mais après... Sauf que voilà. moi, je préfère le rapport d'intelligence au rapport oui, d'intelligence. Euh, oui, oui, Non, mais après, la discussion, oui. le dialogue. Bien moi, bien je vais te donner un exemple. Il y a un groupe qui s'appelle « La révolution est en marche » d'Adama Traoré, qui est basé à Ony-sous-Bois. Il est passé à Bobigny récemment en procès. Et lui, on est en contact à travers le Front Social, parce que moi, je, je milite au Front Social. Adama Traoré, on est en contact avec lui. On est allé parfois le soutenir à ses, ses, ses audiences. C'est quelqu'un d'intéressant parce que justement, lui, il se dit... Voilà, alors, il faut sortir, il faut qu'on se rapproche, parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas en restant dans nos chapelles de... qu'on y arrivera. La preuve, nous on se sent un peu étroit. Les... Ouais. Et, les... Et bon que... Moi, justement, par rapport à ce que ça ça bon tu Par rapport à ce que tu es en train de dire, non, garde le, ah, garde le micro, ouais. je vais te poser une question. Je voudrais que tu nous dises, toi, euh, au niveau de ton parcours euh, de militant, quel a, quel a été ton élément déclencheur Est-ce que tu as eu euh, un problème à l'école Je ne sais pas. Ou après, c'est plutôt dans la vie active. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les autres C'est-à-dire de, de prendre conscience que tu allais franchir une barrière et du coup, tu pouvais.. Tu n'allais pas revenir vers une zone de confort, Tu allait forcément dans ce que tu vis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à... euh, enfin, Moi, enfin, j'ai toujours été... J toujours été en... Parce que moi, j'ai eu des gros problèmes à l'école. On m'a viré plusieurs fois de l'école. On a voulu me mettre en, en, en, en psychiatrie. Parce qu'en en fait, moi, je n'aimais pas l'école. J'ai repris après mes études, quand j'ai travaillé. Mais le lycée-collège, je détestais ça. Parce que je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais apprendre. Donc, toujours, C'est vrai que j'ai eu un rapport conflictuel avec l'école, avec les enseignants, parce que certains étaient autoritaires. Donc moi, à la rigueur, j'ai quitté euh, très rapidement l'école, mais par choix, en me disant si ça ne m'intéresse plus, je préfère aller dans le monde euh, du travail. Et dans le monde du travail, je me suis très vite syndiqué et je me suis mis en grève. Enfin, je me suis mis en grève euh, plusieurs, évidemment. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai vu euh, euh, mon parcours, était... mon père a été dans la résistance, durant la dernière guerre, il a été euh, déporté. Et c'est vrai que lui, bon, ben, le, le, le, il n'était pas euh, militant, mais il s'est dit je, je refuse l'oppression. Il s'est mis dans la résistance, il a aidé des. Euh, il était à la, à la zone de il a aidé des des, des, des réfractaires, il a, il, a créé, il, a, il a été dans le réseau, de la, de, de, de, de la réseau des auberges laïques, combattantes, et il a, il, a, il, a, il a été dans un groupe dans le nord, dans le sud. Après, il est monté dans le nord, il a été arrêté son, euh, par la Gestapo. Euh, et c'est vrai qu'après, il a été déporté en, en Pologne, euh, après en Allemagne, après en Autriche, il a fait plusieurs camps. Il a échappé à tout ça, mais hein. il est revenu complètement démolir, hein, comme on peut l'imaginer. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que euh, toute cette déportation, toute cette arrestation, sont faites avec l'aide active de la mission de la police française, euh, de la bureaucratie. Euh, Compiègne, là où il a été déporté, c'est une gardien française, les trains étaient bien français, etc. etc. Donc les Allemands, ils n'étaient pas tout seuls. Donc vous savez que quand tu vois ça, tu ne peux avoir qu'un rapport conflictuel avec l'autorité. Moi, je l'ai eu tout de suite. Donc tu es devenu résistant dans la... Non, même pas, non, non, non mais j'ai eu toujours les problèmes avec l'autorité. Franchement, euh, j'étais mauvais à l'école par choix. Je veux dire, je ne veux pas apprendre j'ai repris mes études après de, de droit, parce que j'avais envie d'apprendre. Mais c'est vrai que, moi, à la rigueur, de, de, quand je vois ce, ce passé-là, et euh, je veux dire, le, le, il est revenu, il est allé à l'hôtel du bon, il a retrouvé son boulot. Mais euh, bon, il n'a pas eu de reconnaissance par particulière. Mais j'ai eu son rapport euh, euh, d'activité. Bon, il disait, bah ben, voilà, je faisais mes planches, euh, on était là pour euh, des munitions, pour des armes, pour des... Hein, il fallait lutter contre l'oppression, etc. Mais voilà, il a, il a fait ce qu'il fallait faire, mais, euh, mais sans, sans, sans avoir une statue. D'ailleurs, je pense qu'il aurait confessé sa statue. Hein. Et, mais c'est vrai que c'est des petits, des petits trucs de résistance, euh, bah, des grandes choses de, ré, de la résistance, tout simplement pour dire bon, bah, ce n'est pas des héros. Hein. Simplement, ils il devaient le faire à un moment donné. Voilà, ils devaient. Et ça, je, je crois que c'est sur cette parole qu'on va terminer. L'idée du devoir, pour moi, effectivement, on est dans une société où tout le monde glosse sur le pouvoir. Mais on s'en fout du pouvoir. Le vrai problème, c'est ce que l'on doit faire. Et si on milite pour les gens qui sont assassinés en Iran, si on milite pour euh, tous les prisonniers politiques, quels qu'ils soient, Léonard Pelletier, euh, Georges Ibrahim Abdallah, c'est parce qu'on le doit. C'est parce qu'on leur doit aussi. C'est parce que si aujourd'hui, on a la possibilité, j'ai la possibilité d'ouvrir ma petite bouche, c'est grâce à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on doit être solidaire avec eux et réclamer, exiger leur élargissement immédiat. Voilà, je vous remercie, à la semaine prochaine.